Bonjour à tous, c'est parti pour l'Expresso des sorties. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo, c'est important pour moi et ça me permet de continuer cette formule. On va commencer avec Asmode et Time Story Revolution, The Adal Project, un jeu édité par Space Cowboys. Retrouvez l'univers de Time Story avec ce jeu et un nouveau cycle de missions. L'agence protège toujours l'humanité et la trame temporelle. Le scénario du cycle Révolution se joue indépendamment et ne nécessite pas la boîte de base Time Story. Ça au moins c'est un bon point. On va y retrouver un livret de règles, une planche de jetons, 32 pions, 110 cartes histoire, 60 cartes communes et 59 cartes personnelles. On est parti pour une heure de jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et ça vous coûtera 27 euros. Chez FFG, on aura donc Marvel Champions hein, qui, je vous rappelle, devait sortir la semaine dernière, nos comment. On en a déjà parlé sur la page, il s'agit d'incarner des héros emblématiques de l'univers Marvel, de tenter d'empêcher les méchants tout aussi célèbres de mener leur plan machiavélique à bien. Choisissez votre héros, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther ou Miss Hulk. Oui, Miss Hulk. Et puis ensuite, vous choisissez la stratégie, vous combinez le tout et vous triomphez de vos adversaires, bien entendu. Je vous rappelle que c'est du full coop et que ce sera suivi de nombreuses extensions, à la fois héros et vilains. Ça vous coûtera 53,95€ pour des parties de 45 minutes à 90 minutes, 1 à 4 joueurs. Âge 14, on va y retrouver un livret, un guide de référence, 199 cartes joueurs, 137 cartes de rencontre, 7 cartes de référence, 30 cartes d'état, 62 pions de dégâts, 30 pions de menaces, 5 pions d'accélération, 1 pion premier joueur, 4 compteurs de points de vie puisque vous pouvez jouer jusqu'à 4, 1 compteur de points de vie pour le méchant, 16 jetons génériques. Bon, vous le savez, c'est pas un jeu qui m'a hypé, et puis bah, de toute évidence, je n'aurai pas le luxe de changer d'avis. Donc bah, je vous laisse naviguer sur le web pour trouver un unboxing. On aura également deux paquets d'extensions, un pour le Seigneur des Anneaux, Kourou Destructeur, et un pour Aurora Aircam à la recherche de Kadas. Chacun aura euh, 60 cartes, hein, on a déjà vu ça euh, pour L5R. Ce sera au prix de 13,50€ chez mon partenaire et c'est en lien sous la description de la vidéo. Côté Légion, là aussi, je ne m'attarde plus. De cours, Rex viendront compléter la boîte de The Clone Noir pour peu que vous ayez réussi à la trouver. LOL on sera sur du 11,90€ pour le premier et 11,50€ pour le second, ça vous fait le titre de noblesse à 40 centimes, c'est plutôt top. Vous trouverez sans aucun doute des présentations sur la page de Star Wars Légion France en lien sous la vidéo, je vous laisse vous y référer et vous ferez un bisou à Rio de ma part. Je vous l'avais annoncé dans le live de Commander TV la semaine dernière, Epic pointe le bout de son nez avec une boîte de start avec les règles propres au jeu. C'est une extension qui ne remplace pas pas la façon de jouer de X-Wing V2, mais qui l'enrichit d'un système de bataille en escadron. Plus de vaisseaux donc sur la table pour revivre les batailles de Endor et de Scarif. Euh, L'ajout des règles pour vos Raiders et votre CR90. Le tout sera accompagné du désormais clivant euh, kit de conversion pour vos vaisseaux immenses. Et d'une réimpression de l'attentive et du Seroc. Alors du coup, ben, quid du Raider Hein, euh, qui sera réimprimé en fin d'année au mieux. Franchement, c'est un mystère. Et aucune trace du Gonzantini du transporteur rebelle. Euh, pour ce qui est des réimpressions en tout cas, vu que les cartes sont quand même présentes dans le kit. La boîte épique sera au prix de 24,95€ et le kit vous coûtera 29,95€. Ce qui est plus cher que le jeu. Alors là, c'est pareil, je pense que ça va encore faire grincer des dents. Et les vaisseaux seront quand même à 99,95€. Quand je vous disais qu'il fallait profiter des soldes, je n'ai jamais eu autant raison. Je vais essayer de vous le présenter dès que je m'en serai équipé, vu que Asmodee n'a pas jugé utile de me l'envoyer pour vous le présenter. Chez Edge, on aura King qui va lui également bénéficier de sa traduction pour la version Warhammer 40K. Bon, perso, je ne connais pas le jeu, c'est sans doute très délire, mais euh, c'est pas ma cam. Et puis, on aura un pandémique qui sera cuisiné à la sauce Lovecraft avec euh, le règne de Cthulhu. Alors, je sais que la licence euh, est libre de droit, mais là, franchement, à quand euh, la sortie d'une extension euh, Cthulhu pour euh, X-Wing ou Histoire de Peluche Je plaisante, bien sûr, euh, l'univers est vraiment top, mais faut-il nous en servir en entrée plat dessert J'ai un doute. Bon bah du coup euh, Mudge King euh, vous coûtera 22,90€ euh, et puis bah le pandémique euh, coûtera quand même 40,50€, voilà, à vous de voir. Allez on passe comme d'habitude maintenant aux sorties de chez Games Workshop et c'est une semaine plutôt calme. Allez on commence avec Necromunda euh, Dark Uprising qui ne semble être qu'en anglais, alors euh, vous me ferez mentir ou pas, et qui vous coûtera quand même 230€. Bon, je vais bien entendre qu'il y a du matos, mais perso, 230 euros, ben, c'est presque un budget annuel. quoi. Alors, je trouve qu'ils ont craqué. Alors oui, il y a plus de 50 figurines et un max de décors, mais là, franchement, euh, je passe mon tour. Également, full English, ben, on aura euh, « The Book of euh, Ruins ». Donc ben, ce sera des règles, du fluff pour les divers cultes qui ont pris racine dans Necromunda. Vous aurez 18 scénarios, 6 scénarios multijoueurs. Un ensemble d'outils pour aider à améliorer l'expérience et bien d'autres choses dans ce hardback book. Ce sera au prix de 37 euros et à mon avis ça reste pour les ultimes. En annexe... On aura un set de dés à 12 euros, des socles pour le même prix et des planches de 285 décalcomanie, plus 7 bandes de flèches et de chevrons pour 27 euros. Je m'attarde un petit peu sur les socles, vous en aurez 15. Bon, c'est un peu cher, mais ça fait gagner du temps. Perso, je me fais toujours engueuler parce que mes socles sont pas assez décorés. Donc, voilà, je n'achèterai pas des socles comme ça, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment être ultime, Notamment pour des figurines que vous voulez exposer, il ben, y a une partie du travail sur ce socle qui est déjà faite. Games poursuit ses sorties sur le Seigneur des Anneaux, peut-être qu'il va falloir s'y intéresser car les mécanismes ne sont pas si mal. Tentative de contrecarrer Sound of Ice and Fire ben, Peut-être. On aura donc des capitaines elfiques, dont un avec un bouclier que je trouve de toute beauté. On va retrouver Thorin, Balin et Doualin qui euh, me hype un peu moins, des Capitaines Orques, que je trouve plutôt détaillés, surtout au niveau du visage, euh, là je dois reconnaître que je dis oui, et enfin, euh, les séries euh, King of Mirkwood et Mirkwood Hunter, trop statuaires pour moi, mais bon, vaut mieux avoir les figurines en main pour statuer. Ça ne dépassera pas les 40 euros et si vous voulez en voir un petit peu plus sur la page, n'hésitez ben, pas à me le mettre en commentaire et puis euh, ben, peut-être que je m'y remettrai. Voilà, je conclue avec la librairie. On retrouvera en français les Légions brisées, l'Honneur Cadien et le Domaine des Ossements. Et pour les amoureux de Shakespeare, Myth and Revenants, le très beau Tankhole and Bone Reaper... Et enfin, dans l'univers de Fortress, Vault of Obsidian, qui pourrait peut-être finir à la maison, étant donné que j'ai besoin de progresser en anglais, vous en avez remarqué. Voilà, c'est tout pour cette semaine, encore merci pour votre confiance. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la présentation de Jedi Fallen, sans doute ce week-end, et un let's play que je ferai dans la semaine, voire même une cantina, histoire qu'on discute un petit peu. Et au plus tard, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties. Ciao